Alors, Il y a finalement trois priorités sur la mandature 2020-2026 en ce qui concerne le numérique. La première d'entre elles, c'est le prolongement de notre démarche d'ouverture des données, l'open data. La deuxième, ça, ça, ça a trait à la sécurisation d'un certain nombre de pratiques. et Je pense notamment à la question de l'identité numérique du, du citoyen, la manière pour, dont pour un certain nombre d'entre eux, nous sommes tiers de confiance. Et puis enfin, c'est la réduction de l'électronisme avec de nombreuses actions qui mobilisent l'ensemble des services et qui passent notamment par la médiation numérique. L'apport de Ville Internet aux élus, c'est d'abord une expertise dans les nombreux domaines qui ont trait au numérique. C'est aussi un réseau qui est en dialogue permanent avec le pouvoir public et donc c'est quelque chose d'essentiel pour pour les élus et pour les collectivités. Et puis, ce sont des échanges entre les, les grandes et les, les petites collectivités. Et, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche. On est dans euh, euh, le benchmark, euh, l'ouverture des, euh, des, des connaissances, le partage. Et euh, ça permet de progresser.